Vous le voyez comme moi là Vous le voyez Qu'est-ce qui fait cet avion dans le ciel alors que. En plus, il vient juste de changer de direction. Regardez. Hop Hop Là, un beau soleil. Et d'ailleurs, il n'est pas loin. Il a changé de direction d'un coup. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il semblerait que. Toutes les frontières sont bouclées. Oh, en plein dans le soleil. Buzz. Oh. Alors moi j'aimerais bien savoir. Euh, les lignes aériennes sont coupées. Il n'est pas censé y avoir d'avion dans le ciel. Qu'est-ce qu'il faut celui-là Il, celui il s'est perdu ou.. Et vous voyez, hein, il a changé de direction. Euh, vraiment. Euh... D'un coup. Il venait d'un côté et pof est-ce que ça ressemblerait pas à des chanterelles, tout ça Je sais pas. Et il continue. Voilà. Alors, si moi je suis observée, ben moi je les observe aussi. C'est bête, hein Parce que ça joue à double sens, les enfants. Et ouais. Ah, tiens, il y en a un autre là-bas. Et donc, ils sont tous au rendez-vous. Attendez que je vous retrouve. Parce qu'il est... Enfin bref, il y en a un deuxième là-bas. et si qui continue. Oh là là Voilà. Alors si vous avez une réponse, hein. Bonjour à tous. Euh, vous avez vu Le coup de observer observé. Ouais, ouais, ils ont juste oublié que si eux, ils pouvaient nous observer, on pouvait les observer aussi. Ouais. Et, bah ouais, ça joue dans les, double, dans les deux sens. Voilà. Et... Euh, sauf que eux, ils ont besoin de nous observer via les avions, via les drones, non. via notre portable, via tout ça et que nous on a juste besoin d'écouter notre cœur pour savoir ce qu'ils font donc euh, c'est juste, euh, voilà, <rire> on n'est pas sur le même plan, tout, euh, les deux on n'est pas sur le même plan bon alors cette vidéo c'est pour vous dire que j'ai fait une vidéo là il y a euh, deux jours hein, que j'ai jamais réussi à passer sur Youtube pourquoi elle n'est pas passée sur YouTube Parce que dedans, euh, je faisais une juste simple allusion à euh, euh, une certaine antenne, vous savez, qui se pose entre la 4 et la 6. J'ai, hein, c'est là. Et ben, elle ne passe pas. Je n'ai pas essayé une fois, j'ai pas essayé deux fois, mais j'ai essayé quatre fois de la poster. Quatre fois Elle n'est jamais passée. Bon, alors on me dit pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit Pourquoi est-ce qu'on nous fait des barrières euh, Je ne comprends pas. Tout le monde le sait, tout le monde comprend, tout le monde sait où on en est. Et non, bah non, ça ne rentre pas dans. Euh les réglementations de Youtube et voilà, voilà, voilà, voilà. J'ai essayé de la mettre sur Facebook aussi, pas passer non plus. Des, non, alors je vais essayer quand même de vous la mettre d'une façon ou d'une autre. Euh, ou sur VK, ou sur euh, ok.org, okay euh, je ne sais pas trop. Et, euh, je vais essayer de la passer quand même parce que c'est quand même hallucinant que quand on fait des allusions, eh ben ça passe pas. Voilà, donc euh, euh, trouvez des mots, je ne sais pas, euh, faites des codes comme eux, des codes, des. Parce que sinon vous allez être bloqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah mais j'ai beaucoup aimé là, le coup de. Oh et puis attendez, je vous montre. Regardez. Et hop Et voilà Et voilà, voilà, voilà et voilà, voilà, voilà, voilà C'est pas beau ça, hein On a super soleil Et pof À côté Vous avez vu du soleil Ce qui se passe hein euh, C'est quoi ça Les amis, c'est quoi hein Mais Je vous demande C'est quoi ça si vous, avez des... si vous avez des réponses, j'attends Merci alors je dois avouer que jusqu'à maintenant, hein, à confinement ou pas, l'espace aérien là au-dessus de chez moi, c'était relativement calme. On avait un avion qui passait une fois de temps en temps, et, mais qui ne laissait pas de traces. Hein. Là, deux, hein, coup sur coup, et vous avez vu le résultat. Donc euh, je ne sais pas ce qui se trame, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas... Peut-être que ça va pas comme ils veulent et qu'ils veulent peut-être faire avancer les choses. Je sais pas. Enfin bon, hein, comme je vous l'ai dit, hein, la vie est un jeu. Et euh, ben, si eux, ils ont leur carte, nous, on a les nôtres aussi. Donc on garde la foi, on garde l'espoir, on garde la confiance. Et puis on se dit euh, que les méchants seront punis un jour ou l'autre. Hein? Bon après-midi à tous. Je vous aime de tout mon cœur. Bye.